Bonne année, bonne année, bonne année à toi, bonne année. Eh bien, bonne année et bienvenue sur cette chaîne, une fois de plus, Château du Succès. Alors, nous sommes en 2022. Tu as reçu d'énormes souhaits. Heureuse année à toi, joyeuse année à toi, que ton année soit magnifique, plein de santé, de paix, de joie, d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent et tout. Mais la question que je veux te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu as vu une différence entre ces souhaits et ceux que tu as reçus l'année dernière? Tu vas te rendre compte que c'est les mêmes souhaits que tu as reçus l'année dernière, l'année avant dernière, l'année avant, avant dernière et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça y a... Fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es la seule personne à être capable de changer quelque chose dans ta vie. Et pour ce faire, il faut que tu passes à l'action. En faisant quoi? En saisissant les opportunités qui s'offrent à toi. Si tu ne l'as pas fait l'année dernière parce que tu avais peut-être peur, peur de quoi? Si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Alors, de quoi est-ce que tu as peur? Est-ce que tu peux tomber plus bas que là où je te trouve actuellement? Non, je ne pense pas. Alors, voilà pourquoi. Dans cette vidéo, euh, je vais déjà te montrer ces quelques images. Ok, ces quelques images euh, du curateur régional pour le Cameroun. Qui était présent en octobre dernier à Dubaï lors de l'Expo Dubaï 2020. et eh bien, ce sont des images, comme tu peux le voir, qui euh, le montrent clairement dans un minibus à grande vitesse, dans l'unicar tropical de la technologie à cordes YouSky. sky Eh bien, cette technologie, aujourd'hui, tu as la possibilité encore de pouvoir rejoindre le projet et de pouvoir faire partir des heureux élus qui sont les copropriétaires de cette technologie, qui pourront bénéficier donc toute leur vie, ainsi que leur descendance des bénéfices provenant de la commercialisation de cette technologie-là. Et bien, comment Je te montrerai tous ces détails dans la vidéo suivante. Aujourd'hui, c'était une vidéo introductive afin que tu puisses comprendre qu'il y a des opportunités comme celle-là dehors. Et, et moi, je tiens à les partager avec vous sur cette chaîne. J'ai fait mes propres recherches et je vous invite à faire aussi vos propres recherches avant de vous lancer. Do your own research. Je rappelle ici que je ne suis pas le conseiller financier de quelqu'un. Alors, avant d'investir, comprenez ce, que, ce dans quoi vous voulez investir. N'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est un business, c'est un projet qui a déjà eu plusieurs reportages sur des chaînes de médias internationaux comme CNN, TV Tokyo, comme CNN, TV Tokyo, euh, Business 24, euh, France 2 et bien d'autres. Il est reconnu par plusieurs gouvernements. Euh, le ministère des transports de la Fédération de Russie, euh, l'agence de régulation des transports des Émirats Arabes Unis. Donc c'est quelque chose de réel, avec des réalisations réelles. Ok, ça c'est la meilleure technologie de transport qu'on peut avoir au monde, Niski String Technologies. Je vous invite à adhérer à ce concept. Good. Ok là, chers amis euh, du Cameroun et d'Afrique francophone, nous sommes dans le nebus à grande vitesse. Chaque fois, euh, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel les amis. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à, à, à l'idée du concepteur à Dr Nathalie Linsky. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, euh, c'est du réel. Euh, le financement s'achève d'ici peu et je vous invite massivement à pouvoir adhérer le plus tôt possible. Là, nous sommes, à, à, comme vous pouvez le constater, au centre d'innovation technologique de Chaja avec euh, les autres invités qui sont venus euh, de par le monde pour voir euh, cette technologie de leurs propres yeux. Donc, euh, adhérer massivement. Cameroun, Hoye, oh yeah, Africa, Hoye, oh yeah. Uniski String Technology, Hoye. Oh yeah. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite donc à t'abonner tout de suite. Vas-y, clique sur abonner. Clique sur le bouton s'abonner. Qu'est-ce attend? Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, parce que ici, nous parlons effectivement de motivation et d'opportunités d'investissement. Je vous présenterai ainsi des opportunités d'investissement qui existent, réelles et palpables sur cette chaîne. Alors, laisse-moi un like. Si tu as aimé la vidéo et un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Alors, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.